yon bois original yon bois calé sac parce que les wap gade vidéo sa, gade quantité katouche. hein gade quantité katouche. monsieur t'a transporté quatre jeunes garçons bal sa yo se pour al fan de tête chrétien vivant et malgré ça qui rive yo hier yeah. L'autre petit jeune garçon qui nan gang yo pa change non peuple haïtien Yon pa répond si nous yo dans nan même ligne à toujours chaque grain qui touche ça au peuple ici, c'est pour retirer la vie aux chrétiens vivant moun qui pa nan dossier trafic Zamakbal chrétien vivant k'a passé qui pral voir que ensemble avec activité l' Yon paysan, yon papa, yon frère. Eh bien, c'est pour aller faire tête, yo. Mais c'est pas pour aller faire tête, on série de gros autobre, cap déchèpille pays. C'est pour aller émerder ti paysan. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, après population, fin rache non mais la police, bayo bouakale, son bouakale extraordinaire qui fait hier nan vil go naïve. Bon, présenter ou figi neg yo. Sa se kat neg la police arrête. ensemble avec pile zam. Asom avec zam et pi pile bal yo pepa isye. Gade ou bien. Soutan papam. Kat moun sa yo se moun ki ta suppose ap travail la te. Se moun ki ta suppose wassam dou la ap ap apren. Se moun ki ta suppose ap vendre na marché. Mais. De nos jours, tout nèg besoin d'arriver rapide. Gardez ces éléments qui camperaient kote, bon côté, éléments qui blanc, blanc, ensemble avec Mayo gris, sa qui nan mis tennis rouge nan piel. pielle. le bien, papa, ici. Eh bien, si ça, frères et sœurs, qui t'a montré yon image. Même ici. Sûrement, ça c'est l'elle tape déplacée, ça c'est dernier photo avec sa petite bouboute. Et puis, sûrement, c'est non négla qui maque sous ti bouboute. Jaka, c'est ça, sa, et qu'on le là. Eh bien, hier, population en go naïve mette si comme ça, en dey. Li mette ti si comme ça, en dey. <laughs> Gardez monsieur papa ici, même Mario a quitté souli et puis les que ou vini là ou praloué, se c'est même Mario a toujours pile ti chen yo même gens. Donc hier population bien cassé mette nan mel fait le fait Et malgré l'autre bandi yo une façon nèg ça yo prend akale calé, façon yo bouler. Yo pas nou Yo pas déposé ça menon. Yo pas dit monsieur pas Vagno. Il a continué faire Jacques criminel yo, yo toujours. E me et mes populations en même li p'a hésiter metté di fait accoutrement chette sous nous. Non, nous p'a pas hésiter faire ça. De nos jours, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou rappelez-vous que m'te ou, li important pour nous connait qui est ce qui campe derrière Monsieur, yo? Yo souvent dit derrière chaque qui réussit. Eh bien, grand femme qui campe derrière. Derrière politicien, nous yofan goné. Qui ki femme qui campe derrière, yo? Qui fait réussir ici notre as du pays à comme ça? Réussir, nous fait choule oligarque. Réussir. Nous blanc depuis plus de 25 ans. Je ne dis pas que j'ai rejeté Vietima. Eh bien, derrière bandits ont tout, série de belles liména. Nous ne pouvons pas penser. Notamment, maman, papa, papa, ici. Les que nos sommes, gens sont pas façon à une façon pour que vous comportez une série de dossiers louches non pas pouvons citer là-dedans, sinon ou pas jouer une femme dans zone, nous ne pouvons ensemble. C'est seule façon pour jouer une petite femme dans la zone, des parents qui tellement strict strictures, c'est de plumes pour faire des souffles. Et bah il a quand tellement rivié, si vous déjà citer cité nos relais, même si vous faites des plumes sur la femme, vous pas quitter la femme avec la femme, femme. Parce que dans le temps passé, il y a une coutume, ou avez cause à la y a fait intéressant li pa vle rien rassembler ou bien le rien mon ça qui pral pas sauver fi y aller la saute dans dos bien elle la saute dans marché ou fait plume souli. lit sa journée aujourd'hui a nou rele cas de jacques mais dès pou ne fait cas jacques son femme pa g l'autre nèg qui pral prendre c'est eux même qui pour dégager marier ensemble avec fi donc si arrive non position le vinn obligé accepter mais c'est pas ça d'avler dans sens sa, ça peuple haïtien je ne yotou, pas du marche Yo obligez marcher sous treize, yo pour pas payer 14 parce que yo konne yo pas mener n'importe qui devant par an yo. Et l'autre de nos zones gon, jen gason ki qui volait, non le cite non vieux dossier. Eh bien grand monique on fait gros gros expédition yel. pour faire le parti aller loin. Yo pas besoin d'elle du tout. Faire le parti qui te zone, balire pied pour ne pas jamais mettre pied le côté comme ça. Mais j'en ai dit, eh bien, c'est moun qui vole, qui ge bien vini devant porte on série de moun. Ti j'en femme non, c'est pas moun honnête la lap mais c'est ça kabali la puis facile. l'air que wap fait la facile, fok ou connaît tout, wap mourir bien facile. Bien facile wap mourir garçon. Et là ap mette kout manchette sou, là ap de pa ou, retire granou. Les après tire genou, pièce moun, pap kadi, et zami pitié nou, parce qu'on fait pour yon mette manchette sou. Ay, l'on sel m'a ralonsam, ou moun ki fait tout le temps le travail, ki sekle, ki plante, pou la veye la pli, pou la veye bet, aval re si recolte kek mamit maï. et puis pendant la saute 20 mamit maï sa, Ti kob la ki nan mel, ou kontrel ou rale zam sou li, ou l bam kob sa. Ou pa travail non même ou jos gon zam nan mon selman. Il longe la ou et puis il rentre la ka li sa an yen, pou la le rekomanse anko. A to pense, même le ciel après camper gado comme ça <laughs> Non mouche, même le ciel pa karet camper kon sa, parce que dans la Bible, li dit faut travailler pour manger A toi jos ralons am sou moun, ou di bam mou konbou sa. Si que moun ne pa ba ou fizyel ou pren l'ajan. Ou pense l'ajan sa ap bien Ou pense le peuple sa ap mette di fes ou même men map di bojab ba fe sa. Map di bali nan tete, mou l'embasse. Yon moun ki fè tout la travail, li paret kouche nan karbonne. Il descend nan dans le 3-4 heures du matin, pour l'acheter la chou pour le revendre, pour l'acheter kawat pour le revendre pour le promener, pour le semblant de s'y pour l'acheter un petit de pour construire des champs. La pluie passe dans dol, l'insécurité dans dol, soleil dans dol, le fatras sous lui, les batailles, les batailles, les L'école re si fin fait si mon est sa, li construit yon ti chamb kay. Et pou même, ki sot kote negole yo, politis yo, kap krasé kap brise kbozam bobal, et pou mette yo de yo. Ou pense priye moun sa yo pa suivou? Ay moun sa yo pa nan vole. Yo pa nan krasé kès l'état. Yo pa nan fe politik sal. Chaque jou ap travail pou ke yo kapap viv avec fon yo. Ou passe ou même qui kebeza m kap terrorize yo a, ça veut dire, par les pour que Abraham dit, c'est fini. Pour yon mette bois asou, le yo mette bois sou, m di ou, ma dit di, bali nan Bam pou wa, le m pase ou fait, pou ke yon mette manchette sou vous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, aye, bagay la pat fin dobel vou ils ont senti insécurité arrive sou li, bagay la sakajel, libali problème donc gros couri gros crier fait dans base a nan mannequin ki kon nan vidéo ti compère <laughs> tomber en bas la police il s'est senti insécurité donc pour week-end il y a des gros soldats important monsieur perdi nous sont mannequin en base on a dansé dans vidéo et l'autre là c'est youn responsable production gang 5 secondes et selon dernières informations qui arrivent et nous, Papa ici, tu a même arrêté chauffeur ici, dans zone Inche. Donc, Madame Ni, qui t'a victime, ta pris soin à l'hôpital Sainte Thérèse. Et non seulement ça, tout nous Basio tellement frustré actuellement là. Depuis téléphone sonné, chef gang nan suspect faut regarder. Qui est-ce qui relie? Qui est-ce à qui nous doit parler? Parce que, quand yon senti yon trahi, yon senti yon coup coup devant de vendayen. Et gens que minis qu'on a passé lit-lit pour aller jouer neg négio, baga yon a pas qu'à fait comme ça encore, puisque la population soumel et la police même, les sous li, a n'importe pas si bouger l'a la Et bien frère, c'est ce bien aimé, fort dit ou tout, autorité en République dominicaine arrivé mette en et yon ressorti sans Cuba. Rapidement, y'a pral extra délit aux États-Unis d'Amérique pour que l'a les juger. Cuba, ça, peut qui fait trafic d'âme, qui côté, le saut de le saut de le, so pran zam, yo kote le so pou vini, c'est dans le pays d'Haïti. Bon, on connaît, pays, a son pays, ça, c'est sénat, t'es député, homme d'affaires, tout le monde trafic d'âme. Et actuellement, la peut pas ici, pile, nest pas, sous dossier drogue, c'est dans l'âme, qui a été passé l'agent ça, sont l'argent qui cache. Donc, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, monsieur qui est rentrés en rapidement aux États-Unis d'Amérique. Donc, si que nous avons la justice dans le pays d'Haïti, c'est dans le pays d'Haïti que nous supposé venir, puisque c'est là qu'on a les amis, c'est les amis qui ont tous les gens dans le pays. on connaît. Par bon, nous ne pouvons pas gagner, son pays nous gagnons. tout le monde nous dit l'international, prend sa responsabilité. C'est toujours comme ça. Nous avons rentré dans pays, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, ma vais faire, on connaît. Eh bien 18 mai kap vini la, c'est pour la célébration de 120 l'année fête drapeau. Mais en pile question à poser pour dire pour qui ça Ariel Henry choisi à le drapeau dans zone ça tandis que mais à Cayenne en mitan là malheureusement fête la pas ka fête. Et dans jour passé yon, bande moun mouri cabaret li pa jam dit rien. Et qui côté le choisi à le fêter tout?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 Et dans le jour passé, qui a amisé au fait, même le 1er janvier, on a annoncé la manifestation des Dat Date ça c'est date qui marquait l'histoire du pays d'Haïti, sont série de dates sacrées. Et côté décision, on prend tout, c'est un lieu qui est sacré. Même de Jambé Dédeil, Gonaïve, pas supposé, pour gang à péter bal par rapport à ça avec histoire. Kaye, même gentou pas on côté pour que bal a pété par rapport ensemble avec histoire mais mesdames mademoiselles et messieurs nègre qui n'a politique journée jodia a tellement pas respectant et c'est une bagaille qui faut en tout ma sa de yé. pas oublier, mesdames mademoiselles et messieurs papa nation Te vini ensemble avec drapeau noir et rouge de Saline. lui même, pral changer, li metel bleu et rouge. Et nous songeait litige qui te gagné entre pétition ensemble avec Christophe dans le nord. Qui t'aime raconter l'histoire parce que ou kapa pas comprendre. Et mesdames, mademoiselle et messieurs, cinq présidents assassinés, qui kote ont toujours assassiné, qui nèg qui toujours fait complot pour les président. Et depuis là, de Saline fin assassinés. Qui est-ce qui rend de saline justice? Qui n'est qui touye de saline? Qui sa moun nan pas e fait et faut que pa pas oublier, Malgré tout ce so qui a passé dans le pays d'Haïti, non c'est toujours réserve pays. sou ça. Qui te raconte l'histoire parce que les bagay ou supposer comprendre. Mesdames mademoiselles et messieurs, après la mort de Saline en 1806 Nèg nan l'ouest, ki fin tout président, ki fin tout yè eh bien, yon connaît Christophe, mieux placé pou remplacer de saline par rapport à grad li, li te geye nan la meya. Nèg yon ki fin manje de saline, sa yon pral fè, yon pral fon complot, parce que, Christophe, mieux placé. Christophe connaît, c'est lui-même qui prend le président. C'est lui qui pral dirige tout le pays. Ça n'est pas le même. Ça n'est pas le même. écrit Christophe en lettre. Vous dit Christophe comme ça. Nous connaît, vous mieux placé. Pour que nous prenions tête le pays. Mais, avant même l'élection faite l'important pour que Kembe pouvoir provisoirement mais c'est ça bien aimé Christophe prend le sorti dans le nord lap nan l'a débarqué dans la Tibonite il prend les cailles de Saline la loi claire heureuse le la madame de Saline l'e dit madame de Saline comme ça pas bah crier non si et jo mbral venger de saline nèg nan l'ouest ak nèg nan si de ça. kon sa Christophe qui geta préparer li parce qu'elle bral président pays <laughs> d'Haïti. E et pourtant pétion li même se préparé, la prépare ou compte nèg yon le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 Même si la constitution 1987 l'affaire fait. Ce qui le passer dans l'histoire, papa, ici. Les élections ont été fait pour yo bon sous Christophe. Ils ont doublé le nombre de députés par paroisse dans l'ouest, ensemble avec dans le sud. Kounia, ont été 26 plus 26. Ils ont été 52. Et puis. Non non lui même il reta seulement 36 mais Christophe te voyait y a pou pour aller représenter l'nèg yo qui choisi faire complot kon comme ça c'est parce que après yon fin gen pouvoir yon pral le marché bayte et c'est pour ça tout yo touyer de saline parce que youn nan bagaille qui touyer de saline ben peuple haïtien c'est gens que l'était monté politiquement hein? parce que politique de saline te chita sous six grands points Gon décision de Saline, te prenne ces vérifications de, de titre de propriété. Après l'indépendance, la gon série de gros général, gros minat, vois, dis ça, c'est pas Pape qui t'a quitté le poumon. yo e pas ki yo, yo déposé, mais au sous de ça, yo, de Saline dit Monsieur, attention, nous toutes tes batailles pour l'indépendance. Moun qui ki quitte pas en yo en Afrique. yo pas besoin en rien, yo même. Pagne ne qui guette. Tout est pour l'État. Qui bagay son gen, c'est gen, se sou gant, se la. Et moun yo même qui bagay Nous tout est bataille pour l'indépendance, so que yo même, yo jouen tout. Yo pas d'accord ensemble avec ça. Eh bien, des salines pral passe la main indigène l'ode pour que M. Sayo, li di nou pralè sous chaque propriété. Nous nou rive nou enè glage papier, ok, li pou mais si que nous rivé, li pa gagné papier. eh bien c'est ça, c'est pour l'état. Papa haïtien depuis là ça, nèg yo commencé gen problème. Des salines, dans politique agrélie, li pral faire monsieur qu'on est tout. Les que ou travail on tête, c'est pour l'état. eh bien les qu'on récolté la divise en quatre parties. Yon kapou, yon kapou l'État, yon kapou ouvrier, yon kapou mette. Mais si yon pas d'accord Jean de monte politique li. Yon di faut que nous éliminions pour que nous n'allons pas quantité de nous voulons. Desaline pas d'accord pour que M. Ron ensemble avec Bois Pèche de saline passé Jacques Mel l'entrée dans Sidli ouais nèg yo faire contrebande li mettait ma kak sou garçon il chire kolette soldat ça que te général li mettait au simple soldat li cassait maintenant mes nèg et frères et sœurs bien-aimés pas oublier après l'indépendance pays a été ruiné nous te dit couper tête boulekaille l'en fin couper nous mett dix faits nous fin mettait colon français à déo.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 à exporter, pour choisir exporter plus café que cacao. Non, de saline pas d'accord comme ça. Il prend décision si qu'il y a un ton café, il faut tout, un ton de cacao, un ton de coton, pour un produit, il n'y a pas priorisé priorité son lot. Pour payer pays, il a pas fond seul, et puis il y a là, pour tout l'autre ils ont y a méprisé. Ça, son chef qui t'a pensé. Les négriers fin manger des salines. papa haïtien, ils ont fait complot et des salines forcer les paysans pour le travail parce que faut que nous élevons l'économie pays, C'est pas la terre. Et paysans ils même pas contents ça des salines parce que ils ont estimé c'est dans l'esclavage des salines bral remettés encore. Après tout le temps votre fils va le travail, que pense travail, c'est toujours l'esclavage. <laughs> Et Saline prend le force au travail la terre, ne peut pas remettre de Saline. Dou. Et de Saline prend décision, il a pas de mettre pas mettre de mettre de mettre de mettre de mettre de mettre de mettre de mettre de pour de mettre de mettre de mettre de mettre le Marilus, de mettre 12 coups de bâton, elle paye 12 coups de pour de mettre de mettre de ils a fait gros midi ou pas son côté ou nèg chita a joué domino pas gen bagaille pour ça ma kat nan dans monde Joune jodi a nèg la commencé 6h du matin l'a jouer domino pour jusqu'à 9h à soir il fait toute journée à parler l'état mal et ça l'in passé l'ouvé monde en bas de bâton pour l'fokite quitter vacabon. parce que l'offin fin bataille pour être camper pour gon la ki qui puissant faut économie et non seulement ça tout il faut avoir assez militaire pour protéger l'indépendance. Vous n'avez pas fait une bonne décision. Et puis, vous êtes là pour aller retarder tout le monde. Je c'est triste, Papa Issien. Les que, ouais, comment le dirigeant dans le pays d'Haïti a passé l'effort dans cette nouvelle fait en bapillant comme ça. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, les nègres ont fini de faire complot, ils ont volé l'élection. Les décisions ont pris une série de lois, ils ont écrit. Ils ont dit comme ça. C'est le Sénat qui doit choisir le président. C'est le Sénat qui doit révoquer le président. Le Sénat qui doit relé le président pour le faire une explication. Donc, c'est le Sénat -le président. <laughs> Ça, c'est décision que prend. Mais toute décision que vous prenez, prend contre Christophe dans le Nord. Vous avez bien, papa, ici. Contre Christophe, vous prend tout. Parce que si Christophe arrivé à président, façon à monter monte constitution, c'est pour que capable, eh bien, Dieu dit Christophe à gauche, à gauche, à droite, à droite, devant, devant, deye, deye. C'est comme ça, nèg vous fait dans le pays d'Haïti. Ou après, même moun qui te fini chita, qui la constitution en 1987, vous même encore pas capable de marcher selon ça qui dit là-dedans. Parce que yon te fèl pour que yon te gèl kontrol yon moun. Mais yon pas jamais pense tout. Yon même yon capable de tomber dans le pays. S'il même constitution. ils Yon l fèl marcher bien, le fèl marché tout. Eh bien, li même li pral tomber dans le pays. frères et se bien aimé Li même li pral choisir viole sa que Li te participe là-dedans pour l'écria. Et c'est ça qui passe nègi yo. Qui contèlent la constitution 1987 là. Qui parlait de transition. pas gen bagay comme ça. Mais même les gens qui te chités là, eh bien les gens frères et sœurs bien-aimés, les mêmes ont demandé transition. Dans le pays, ils e ont son transition pour gagner. Mais ils ont participé Nan monter la constitution. Ils ont un référendum qui a fait. Mais pour qui ça, c'est qu'on ça choisit. les mêmes même ne marchent pas selon eux parce qu'ils connaissent son piège, li pour l'autre monde. Et c'est ça qui pral passe. pétion. Et bien papa haïtien, l'ennemi a fini fait un complot ça, un soldat Christophe Tévoye, voyé venir assister toute réunion. Soldat ça pral prendre cheval, il fait deux jours à galoper pour l'atterrir dans le Nord. En décembre 1806. L'ennemi est arrivé dans le Nord, papa haïtien. Il s'est fini s'allier soldat yo. Et puis il dit, ouais, besoin so, de Christophe. So? Il dit, Christophe, comme ça, ça fait penser, ou le président pays d'Haïti retire ça dans la tête. Christophe, dit, mais ça passe. pas, ou ça fumer? Ou ça? Il dit, Christophe, comme ça, pour m'a fait deux jours, à courir cheval pour m'a faire une nouvelle, et puis pour penser m'a fait. Il dit, quand ça que fait, ou a quantité par ouas qui gen an, eh bien, yon double l'an sud avec nan l'ouest, yon vole l'élection. Ça c'est yon, et non seulement ça tout. Nan constitution, mais ça yon dit, mais ça yon dit, mais ça yon dit. Pas bon sobral président. Même si quand même ou ta vine font manèvre ou contestez ou di mais si yon fait coke, okay, n'a double pas nou yon tout. Eh bien, mais qui l'autre piège yon tan pour la constitution, pour que c'est yon même qui gen kontrol ou kap dou fait à gauche, fait à droite. Christophe dit, ah, oh, c'est ça, n'est-ce fait Eh bien, pas de problème. Christophe mobilise l'armée. Il dit, n'est-ce comme ça. Regardez. Depuis mille lates, nous croisés. Depuis dans la zone Saint-Macou jusqu'à Port-au-Prince. Pas dans en dialoguer dialogue ensemble avec eux. regardez vous seulement, dit au vous êtes dans complot et puis retirez tête. Christophe mobilise et ne pas oublier, papa, ici, façon l'armée. Et dis-je, je n'ai tu es plus dans le nord, parce que des salines, tu es plus dans nord, confiance, tu es dans le nord, tu es dans sud, tu es dans complot. Et ben, je dis, tu es complot, non Et puis, quand y a là, ça qui pris le bas, frère et sœur. Christophe mettait le col Christophe a marché sous garçon. Depuis 1950, il a commencé à retirer des 1000 Et racap, racap, racap. Quelques sacs de temps courent, quittent Akaye, traversent tomber à Cabaret. Yo une nouvelle ou dit, ah, mon cher, Jean-Christophe vin a vini de attendre. Kong goudou, goudou, nous pa ka camper. Hmm. Sortant ya, Christophe a pas avancé. La pantre sous neg, La pantre, la pantre. Christophe, Christophe, Christophe Rive pa presien 1er janvier 1807. Le Christophe Rive pas blie, presse son zone stratégique, Neg yo ki al kache en ba mon l'hôpital. Hmm. Pour Christophe pran yo, ce soir, il passe sous l'en e ou fatige, bien pour le dagé hélicoptère. Et il y a tellement de soldats fatigués que Christophe fait 7 jours dans l'Ouest. 7 janvier 1807, il ramasse les paquets, il retourne dans le Nord. Il arrive Saint-Marc, il trace les vitres, il dit que ça va nous mettre 15 000. Et bien, papa, ici, après action ça fin fête, Christophe entre dans Nord. Christophe construit l'école. Christophe mettait centre professionnel. Yon éping dans dinan Nord passé le caserne wab joini. Christophe travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Christophe mettait plusieurs industries campées. Et puis garder citadelle qui construit huitième e merveille le monde. La ça bien aimé mais pas connait si que où aller citadelle déjà tant qu'on monte où citadel est citadelle après c'est tant qu'on marche toujours on merveille nèg la marqué l'histoire marqué l'histoire construit plusieurs fois et là on l'a où on platon au cap à terre des bon nèg va venir surprendre la mer on pas capable gagne contrôle livré Christophe, c'était roi bâtisseur. C'est ça qu'il faut. Jusqu'à présent, il y a plus de qui forment, qui sortent dans le nord, que dans le reste de l'autre département. Ce qui va se passer dans l'ouest, c'est que le pays va se diviser en trois bouts. Parce que, Petit Oli même, là où il finit de faire ma dans la Constitution, et était là à Kaeli. Le reste parlement est réuni. Il va prendre la décision parce qu'il faut qu'il y ait un président. Il y aurait les pétitions pour pétition vingt chefs, pétition vingt présidents peuples haïtiens, les eh, pétitions vingt présidents dans l'Ouest, <laughs> pas oublier, pétition des inégalités, la bioté donc généralisez gros mots sauter, so négier a bien passé, mais là tu a bien passé peuple haïtien, on y a là paysans en Sud pour lever contre pétition parce que c'est pas sale de mettre Me mais pétition pas de gain pour te bailler tout le monde est c'est général ensemble avec Milak pareil, il te gueule pour le Donc ça prend la cause, pays a divisé en toi et ou pral gen rigolé même qui cambé derrière hein? à la traque pour la vecaïté. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui prend le passé dans le dossier. Hein? Pendant Pétion, dans l'Ouest, a dirigé. Pétion fait plaisir, mois Et puis... La peg la fèle, il a bien passé dans le palais, si vous Et puis, vous avez la parlementaire. ou ne pas comprendre comment pétition pétion a dirigé le pays. Comme vous avez dit, vous avez monté la constitution en pétion. Vous avez écrit pétition pétion en lettre. Pour pétition pétion, vous sénat c'est un rapport. pendant tout le temps, ça, il fait dans tête pays qui ça le régler? Quoi ce que dans l'histoire de d'Haïti Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, Petion pendant le vous êtes parlé, et puis il recevait vos là, Il dit, oh, qu'est-ce ça vous avez dit C'est Nagvo et Petion dit, pas de problème. Petion ramasse un paquet de soldats, mettait derrière elle, et il débarquait dans le Sénat. Il dit, Messieurs comment nous y sommes là mais il y a un film bien arrangé pour révoquer la pétition. Le Sénat a révoqué le président pour le mettre l'autre président. Et puis, la pétition, il dit, monsieur, comment nous est là Et il tête tête, il dit, enfin, fait, oui, monsieur le président. Il dit, allez, moi, c'est -ce vrai, lettre Est-ce que c'est vrai Il dit, oui, ça a passé. Je ne comprends comment un président fait rester dans le palais pour un paquet d'individus mal intentionnés, sauter côté et sortir, et puis écrire pour écrit que le président vient à faire un rapport. Il y a un sénateur qui dit que le président est salué, ou qu'il a oublié de participer à l'écriture de la Constitution. C'est ça la loi dit, oui, monsieur le président. Sénat a besoin de des explications. Sénat Et puis, dit, monsieur, nous sommes sérieux dans ce qui nous dit. Il y a un autre qui dit Tale, vous ne pas compris. D'ailleurs, ne pouvez pas comprendre. Vous pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. ne pas Petion gade ne gyol di wè, se denye fwa, pou yon président, rete la caille, li, ak madame na bien li, bi yon en paix et puis bon bon petit bon, mal intentionné relè l pou derange l. Petion pouko même fè men bouche li pe pa isien. Gade non, se gade l gade, senate kap passe nan fenet, senate kap gripan le, kap passe nan fè ta yi, senate ap kouri, senate ap a ge bien. C'est n'a peu soldat soldats qui ont bal des <laughs> balles Parce que Pétion a déjà rangé ensemble avec mille soldats. Et puis après ça, Pétion a les chanter bien serrées, les quatre dans les Mais ça qu'a dit, attendez. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, les regards de ce qui passe entre Pétion ensemble avec Christophe et assassinat de Saline. Et non, non, c'est tout, c'était toujours noir et rouge. Et puis, non, l'ouest, pétion pral avec bleu et rouge. Est-ce que ça pas a une conséquence sous pays, En tout cas, moun non, non, nous pas carré tape regarder comme ça.